Airbnb pour louer son appartement à des touristes, Blablacar pour le covoiturage ou encore Uber si vous souhaitez devenir chauffeur occasionnel. Ces entreprises issues de l'Internet bousculent la vieille économie. Elles ont un impact sur les marchés qu'elles attaquent, modifient les règles du jeu, jouent sur les prix et l'emploi. Un cas d'école, Uber. Nous sommes à Bruxelles. Paul est chauffeur Uber et a souhaité témoigner à visage masqué car il craint des représailles de la part de chauffeurs de taxi traditionnels. Il roule depuis quelques mois via l'application installée sur son smartphone. Par semaine, vous pouvez faire un minimum de 200 euros. Ça peut aller jusqu'à 300, 400, 500 euros. Tout dépend de, de, de, de votre disponibilité et, et, voilà, et de votre motivation et du temps que vous avez, euh, voilà, à, à rouler. Je vais dire voilà. La révolution opérée par Uber est de permettre à l'offre de rencontrer la demande via un simple smartphone. L'entreprise se commissionne à hauteur de 20% sur les courses. Ceci est l'application en fait, pour euh, avoir accès au service Uber. Il vous donne la position où vous vous trouvez. Ici, je suis sur, sur la rue du Trône. Je mets destination, donc c'est Bruxelles, aéroport. Là, je fais l'estimation du prix. Donc Le client peut toujours voir le prix. Hein. En fait, 14 euros, c'est le, le minimum si vous n'êtes pas en heure de trafic, et 19 euros ça serait le maximum que vous payerez si vous êtes en heure de trafic. Paul, comme des centaines d'autres chauffeurs occasionnels, est la bête noire des compagnies de taxis traditionnelles, qui, de Barcelone à Paris ou encore Bruxelles, manifestent contre une concurrence qu'ils jugent déloyale, comme ici, sous les fenêtres de la Commission européenne. Nous venons de presque 1600 kilomètres, venons d'Espagne et venons à protestar pour la ponencia que faisait Uber aujourd'hui. C'est de mettre un véhicule particulier à disposition du public avec une économie totalement submergée. Les tribunaux de plusieurs pays européens ont été saisis pour confirmer la légalité des taxis Uber. Le 4 mai 2015, le tribunal de police de Bruxelles a rendu son premier verdict. D'autres problématiques tenant davantage aux conditions de sécurité dans lesquelles les consommateurs sont en droit d'être transportés posent question dans le cadre du système Uber. Ainsi, la capacité professionnelle du chauffeur, son aptitude médicale à la conduite et l'état du véhicule utilisé, sans compter la question de l'assurance devant couvrir le risque particulier que constitue le transport rémunéré de personnes. Le tribunal a estimé qu'Uber est un service de taxi illégal et que les chauffeurs sont coupables d'infractions à la réglementation qui encadre les taxis. À Bruxelles, plus de 60 chauffeurs sont en attente d'être jugés. Ils risquent la saisie de leur véhicule. Au siège d'Uber Belgique, on a conscience de bousculer les règles. Et on mise sur une évolution des législations. The only licenses that exist in most cities today is the old taxi license, which is a very high barrier to entry for people who want to just drive a few hours a week on the platform. So it's a different licensing system, and it's very difficult for people to get into that system. That's why, in places like Belgium, and also I think in the future, places like Finland, uh, uh, other member states, they're going to look for a lighter licensing regime for the people who just want to do this part time. De l'autre côté de la Manche, à Londres, c'est déjà le cas. Ici, les chauffeurs Uber peuvent travailler en toute légalité. Nous en avons fait l'expérience. Notre chauffeur témoigne. People think you can come to this company and just work a couple of days and make loads of money. They don't realize you got insurance and you got so many other expenses. Et effectivement, à Londres, les chauffeurs Uber sont soumis aux mêmes règles que les voitures avec chauffeur privé. So drivers got to be over 21 years of age. They've got to be driving for at least three years. Uh, got to be able to, to live and work in uh, in, in in the UK. Um, they also need to to ensure that they've passed or uh, they're of good character. So they've passed a disclosure and barring service check, which is a criminal check. Um, they go through medical uh, assessments and also they they would do a topographical test. So can they find their way round? Round London, very generally. We license a driver. That driver could then go and work for Uber or any of the, the number of other app based companies or, you know, or, or indeed some of the more traditional operators that, that are out there. So we don't license an Uber driver. We license a driver who then goes and works for, for, the, uh, for the particular operators. A Londres, plus de 75 000 conducteurs possèdent une licence de chauffeur privé. 25 000 rouleraient pour Uber. Un coup dur pour cette entreprise. C'est la plus grande société de transport privé de passagers au Royaume-Uni. Elle a été bousculée par l'arrivée d'Uber. Les principales différences sont que Addison Lee opère des prix fixes. Donc quand vous nous appelez, nous vous demandons où vous êtes déposé, nous vous demandons où vous allez, et nous vous donnons un prix là et Avec Uber, ils um, they, ont un pseudo-meter dans le voiture. C'est uh, le sujet d'un cas de haut court à ce moment. Donc, so, dépendant du trafic, dépendant de la route que le conduiteur prend, le fait peut varier. En plus, nos prix sont les mêmes 24-7, 365 jours par an. Ce qui se passe avec Uber, c'est qu'ils introduisent ce concept de surge pricing surging, où les prix peuvent atteindre 2, 3, whatever quoi quelles dépendant de la demande à l'époque. Dans plusieurs pays de l'Union, des associations de taxis essayent de faire interdire l'application Uber pour les smartphones. Une bataille qui s'est aussi déplacée à la Commission européenne, où Uber plaide pour avoir un libre accès au marché digital unique de l'Union. Devant les eurodéputés, la commissaire européenne aux transports a clarifié certains points. Il y a quelques questions concernées aux nouveaux modèles émergents que nous appelons « shared economy ». J'ai une très claire message sur ce sujet. Nous ne pouvons pas évoquer cela. Mais je suis d'accord avec tous ceux qui disent qu'il faut s'engager pour qu'ils puissent contribuer aux taxes, qu'ils puissent contribuer to à tous les autres éléments qui constituent notre système social. social uh, system. Le Parlement européen s'est inquiété du développement anarchique du bord et a demandé à la Commission européenne de faire le point sur la situation dans les différents pays de l'Union où l'entreprise s'est implantée. Uh, it's a new player. Aggressive, I, I wouldn't name it that way. Well, of course, for the taxi driver's point of view, it seems to be aggressive. But obviously, it's really... Um, maybe the taxis are just a, a kind of old-fashioned way of, of, of thinking. I really think it's a movement that's just in place. And we we, we cannot change it. If we would like to change it, we couldn't, because it's just ongoing. Uh, that There can nevertheless be less cars in the city, because cars are shared in a better way, maybe, for people's uh, need, uh, They can just call. Uh, mais tous les États ne sont pas de cet avis. Le 26 mai 2015, un tribunal italien interdit la mise en service de l'application Uber pour motif de concurrence déloyale. De son côté, Uber a déjà déposé plainte devant la Commission européenne contre la France l'Allemagne et l'Espagne. La Commission européenne devrait prendre position sur le dossier dans les prochains mois.